Bonsoir à toutes et à tous, euh, merci à Sonopolis euh, d'avoir convié le show à faire cette présentation donc sur l'observation au niveau de la mer à Brest. Donc, depuis quelques instants, vous voyez une petite vidéo qui tourne en, en boucle. Euh, il s'agit de l'Observatoire marégraphique de Brest aujourd'hui. Vous reconnaissez des, des éléments qui nous sont familiers avec la tour Tanguy, avec le, le pont de recouvrance et puis donc euh, cette marée qui n'en finit pas de, de monter et de descendre euh, depuis euh, des millions et des millions d'années. Et donc, c'est euh, bah, à travers ces quelques images que euh, bah, je vous propose de passer quelques minutes et, et vous montrer qu'effectivement, euh, à Brest, on peut, euh, on peut être fier et heureux d'avoir euh, des observations qui, qui démarrent depuis très très longtemps, depuis l'époque de, de Louis XIV. Donc, euh, tout d'abord, le Chaume, pour ceux qui ne le savent pas, euh, est donc un établissement public à caractère administratif, donc, qui se trouve à Brest et dont l'objectif principal est de connaître et d'écrire l'environnement physique marin depuis le large jusqu'au littoral, et en prévoir l'évolution. Euh, vous avez donc différents paramètres que l'on étudie plus particulièrement au chaume, donc comme la, la profondeur des fonds marins, vous avez toute la liste qui est, qui est identifiée ici, les courants de marée, les épaves, la température de l'eau, et également donc les mesures de niveau de la mer. Pour ce faire, pour remplir euh, nos, nos missions, donc, on dispose de, de cinq navires spécialisés, donc avec un, un bâtiment euh, océanographique qui s'appelle le Beau beaupré un deuxième, le Pourquoi Pas, donc, qui est en, en partenariat avec, euh, avec l'Ifremer, et trois bâtiments hydrographiques, euh, le Borda, le, la Pérouse et le Laplace, donc, qui, euh, qui sont ici euh, ils font, euh, quand ils sont en arrêt euh, à, à Brest. Donc, le Chaume, on a plusieurs missions. Donc, euh, euh, la première euh, mission historique, c'est euh, de réaliser des, des cartes marines pour la sécurité de la navigation, donc aussi bien pour, euh, pour les, les, les plaisanciers, pour le, le grand public comme pour les, les militaires. Euh, il faut savoir que le, euh, le chaume est l'héritier du plus ancien service hydrographique au monde. On a été fondé en 1720, donc euh, en 2020 on fêtera notre 300 e anniversaire. On en reparlera d'ici là, mais il y aura un certain nombre de festivités qui seront faites. Et on est le plus ancien service géographique donc, au monde. Euh, donc, on, on travaille également sur l'érosion côtière. C'est des thématiques donc, qui, qui, qui nous intéressent également particulièrement. Sur euh, l'aménagement pour les énergies renouvelables, euh, on a des, des compétences qui nous permettent de, de situer plus précisément les hydroliennes et les... Euh, et les, euh, les éoliennes et les hydroliennes marines, pardon. Et puis, donc, euh, une dernière thématique, celle qui porte sur les submersions marines, euh, qui est un, un thème qui, euh, qui monte également en puissance. Euh, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, pour ce faire, pour euh, cette, euh, ce travail sur, euh, sur l'observation du niveau de la mer, donc euh, le chaume s'appuie sur un réseau de marégraphes. Donc, les marégraphes, ce sont des appareils qui mesurent le niveau de la mer. Donc, euh, il ressemble un petit peu à, à ce type d'appareil, donc avec un, un capteur. Je vous présenterai un petit peu plus, un petit peu plus loin en, en détail. Et vous avez donc ce réseau de marégraphes qui est sur l'ensemble des, des côtes de France. Mais également, donc, on, on dispose d'un réseau de, de marégraphes dans l'outre-mer. Et on a aussi nos spécificités. On, on gère un, un, un appareil à, à Madagascar. Donc, un réseau très dense d'observatoires qui mesurent le niveau de la mer. Un réseau qui, euh, qui est pourtant toujours en, en agrandissement pour euh, des besoins nouveaux euh, que je vous présenterai tout à l'heure. Un marégraphe est prévu dans les prochains mois à, à, à Saint Quay-Portrieux, donc c'est dans les Côtes d'Armor. Euh, un autre, je ne sais plus, c'est Odierne ou Doiret. Enfin bon, euh, le réseau se, se densifie et, et se complète d'année en année. Le Chaume, tout naturellement, de par cette longue histoire avec l'observation du niveau de la mer, euh, est le référent national pour l'observation in situ du niveau de la mer. Donc, euh, le, le bras armé de, de ce rôle de référence, c'est un, un site internet qui s'appelle refmar.chôme.fr où vous avez de nombreuses informations sur l'observation du niveau de la mer. Et l'ensemble des, euh, des données, des mesures d'observation au niveau de la mer, donc, sont visualisables et téléchargeables gratuitement. Donc, euh, tout le monde peut aller sur le site qui s'appelle data.cho.m.fr et euh, de là, vous pouvez euh, visualiser en temps euh, quasi réel à l'échelle de quelques minutes les, les hauteurs d'eau pour vos stations marégraphiques préférées, Brest, Le Conquet pour, euh, ou Roscoff, les plus proches qui se trouvent, euh, qui se trouvent ici. Donc, vous trouvez euh, une courbe d'observation au niveau de la mer. Vous avez également à cela superposé les prédictions de marée. C'est également le chaume qui fait ses calculs de prédictions de marée. Lorsque vous allez à la pêche à pied, lorsque vous, allez, euh, vous prévoyez vos vacances, euh, les prédictions de marée donc, sont calculées par, par le chaume. Et donc, quand on fait la différence entre l'observation de hauteur d'eau et la prédiction de marée, on obtient la courbe rouge donc, qui est la surcote. C'est la différence en fait, euh, donc, entre observation et prédiction, c'est ce que je viens de dire. Et plus vous avez une surcote importante, et plus vous avez des effets euh, météorologiques, euh, événements extrêmes euh, euh, notables. Donc le, la première partie de cette présentation, c'est euh, comment mesurer le niveau de la mer. Donc je vous ai parlé de capteurs modernes, mais euh, historiquement, donc, le niveau de la mer, euh, en 1700 et même avant, on l'observait à l'aide d'une échelle de marée. Donc, euh, graduée, euh, donc ici, vous avez des graduations tous les 10 cm. Euh, là, on a des conditions qui ne sont pas très faciles parce qu'on a une, une échelle de marée qui n'est pas protégée à l'intérieur d'apport, qui est exposée à l'extérieur. Et vous voyez que pour faire des lectures euh, précises, au centimètre près, ce n'est pas forcément très évident. Alors, euh, c'est pour cela que Brest, très rapidement, a eu un grand avantage par rapport à, à d'autres sites. C'est qu'on se trouve euh, à l'intérieur de la Pinfeld, qui est une petite rivière qui est abritée, à l'intérieur de la rade de Brest, qui est aussi quelque chose de relativement abrité, et tout ça en communication donc avec, avec l'océan Atlantique. Dans les années 1800, 1840, on a eu l'apparition de ce type d'appareil. Il s'agit de, de marégraphes mécaniques. Pour autant, vous voyez que sur cette photo de 1967, l'échelle de marée est toujours bien apparente. Les échelles de marée servent toujours d'appareil de référence pour pouvoir bien calibrer les marégraphes mécaniques. On voit sur la photo le petit marégraphes mécaniques qui était, qui était ici. Alors, les marégraphes mécaniques, donc, ça a fonctionné à partir des années 1840. On a eu un premier réseau de marégraphes donc, porté par l'ancêtre du chaume qui s'appelait le dépôt des cartes et plans de la marine, où il y avait une dizaine d'instruments qui étaient répartis sur les, les côtes du littoral. Et donc, vous aviez un système donc, de, de flotteurs qui reposait à l'intérieur d'un puits de tranquillisation. Ce flotteur montait et descendait en fonction que la marée montait ou descendait, avec un système de, de poulies, et une crémaillère, quand ce flotteur montait, la crémaillère allait d'un côté, quand il descendait, il allait d'un autre. Vous aviez associé à tout ça un tambour avec une pendule, donc le tambour tournait de manière régulière. Et donc vous mettiez une feuille de papier sur ce tambour. Vous aviez donc cette crémaillère qui se déplaçait, le tambour qui roulait. Et donc ça nous permet d'obtenir ce que l'on appelle donc des marégrammes, des représentations de la hauteur d'eau en fonction du temps. Et ce qu'il faut, qu faut bien avoir en tête, c'est qu'on on dispose au chôme d'une foule de ce type de documents extraordinaires. On a plusieurs dizaines de milliers de, de documents de ce type-là qui renferment aujourd'hui des, des éléments de réponse sur, sur la, la compréhension du, du changement climatique. Je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, c'est des courbes, c'est assez complexe et assez dense à à extraire parce qu'une feuille de papier comme ça, pour les chercheurs et les scientifiques, on ne peut pas en tirer grand-chose. Donc, il faut en extraire les informations pour pouvoir travailler sur ces thématiques particulières. Donc là, je vous présente un marégramme de Brest de février 1902, donc avec toutes les représentations de hauteur d'eau sur un mois pied d'observation. Donc, ces marégraphes mécaniques, ils nous ont rendu vraiment de très, très, très, très bons services. Ils ont fonctionné pendant plus de 150 années. Donc, C'est-à-dire que c'était du matériel robuste et, qui, euh, et qui, euh, qui ont montré vraiment toutes leurs preuves. Et le dernier marégraphe mécanique donc, qui a été installé à, à l'île Tudy, donc, on voit ici euh, le Télégramme du 18 mars 2011, nous annonce que le Chaume euh, remplace euh, ce dernier marégraphe mécanique par euh, une technologie plus moderne, un marégraphe numérique, où là, on s'affranchit de tout ce, ce travail de dépouillement des marégrammes et où on a une technologie numérique qui nous permet d'acquérir directement les observations au format numérique. Donc ici, vous voyez l'observatoire qui est installé à Lidex, un autre maragraphe donc installé à Zaouzi, où là, on a un capteur à air libre. Donc On n'a plus besoin de ce qu'on appelle ce puits de tranquillisation qui permet d'atténuer certaines fréquences. Nous, ce qu'on cherchait euh, historiquement au Chaume, c'était d'avoir un niveau de la mer le plus calme possible. Mais pour les, les nouvelles thématiques, les nouvelles problématiques, on, on s'intéresse aussi au clapot et à la houle. Donc là, c'est une station autonome avec, euh, alimentée par panneaux solaires. Et les informations sont transmises à quelques centaines de mètres de là, dans une centrale d'acquisition qui nous permet d'acquérir chaque seconde les hauteurs d'eau pour cet observatoire, mais pour l'ensemble des observatoires marégraphiques gérés par le CHAUME. Une autre spécificité dans cet observatoire-là, vous avez une antenne de transmission également par antenne satellite, euh, on essaye de dupliquer les informations, donc on récupère les données par le flux ADSL et par un flux donc, de transmission satellite. Avec cette redondance, en fait, ça nous permet de répondre à certaines problématiques actuelles euh, sur les systèmes d'alerte notamment. Et vous avez ici euh, cette espèce d'assiette, euh, c'est une, euh, une antenne GPS un petit peu perfectionnée, une antenne GNSS qui permet de mesurer les mouvements verticaux, euh, ça aussi pour d'autres problématiques. Donc ici, vous avez en coupe l'Observatoire marégraphique de, de, de Brest. Vous avez notre petit capteur, donc qui est bon, moins joli que les marégraphes mécaniques, euh, qui envoie toutes les ondes des ondes euh, pour atteindre la surface de l'eau. C'est ce temps d'aller-retour en fait, qui est converti en hauteur d'eau par rapport au zéro hydrographique, donc le zéro des cartes marines. Et ça, c'est très simple, c'est une simple soustraction car on connaît la, la distance d entre notre surface, notre capteur et notre zéro hydrographique. Connaissant donc la distance t, il suffit de faire d moins t pour obtenir donc la valeur h. Donc il y a d'autres techniques qui existent depuis les années 90, c'est les altimètres radars embarqués sur satellite, donc qui permettent... Contrairement au marégraphe d'avoir une excellente couverture de l'ensemble du globe, nous, notre marégraphe, notre marégraphe de Brest, il ne mesure qu'à Brest. Par contre, les, euh, les points de mesure du satellite, c'est une fois tous les dix jours. Qu'un marégraphe, on a des mesures en permanence. Donc les satellites, on a une excellente couverture spatiale. Le petit inconvénient, c'est que si on a un épisode de tempête particulier qui arrive à un moment donné sans que le satellite soit là au-dessus, on perd cette information-là. Donc les deux techniques sont vraiment complémentaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que les marégraphes aident vraiment à bien calibrer ces, ces observations altimétriques. Donc, j'ai commencé un petit peu à lever certains pans sur cette question. Donc, Pourquoi observer le niveau de la mer Pourquoi aujourd'hui, le chaume et d'autres organismes s'emploient à observer cette, cette grandeur Donc, il y a des raisons historiques, euh, qui sont toujours d'actualité, c'est les, les problématiques d'hydrographie. Donc là, au chaume on est plus particulièrement concerné. Donc c'est euh, calculer et tenir à jour les prédictions de marée. Euh, Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on arrive à calculer des prédictions de marée que euh, ça ne va pas changer. Donc on est tenu de, de, de les tenir à jour. À certaines zones, dans certains secteurs, la marée change, parce que le niveau de la mer monte, parce qu'il y a des secteurs où on a fait des travaux euh, activistes anthropiques dans les ports, dans les estuaires, par exemple, de, de la Seine ou de la Loire, où il y a eu des très forts euh, effets d'anthropisation, on a eu, euh, en cours du dernier siècle, euh, plus d'un mètre de marnage en plus. Donc le marnage, c'est la différence entre la pleine mer et la basse mer. Donc Ce qui entraîne des modifications euh, des, euh, de, de la marée. Ça sert également à réaliser les cartes marines. Euh, vous avez votre bateau qui passe, à un moment donné, vous aurez tant de, de, de hauteur d'eau sous, sous la quille, si vous repassez 5 heures plus tard ou 5 heures plus tôt à marée haute ou à marée basse, vous allez avoir une, une profondeur qui sera différente. Et donc toutes les cartes marines euh, euh, publiées par le show donc, sont, sont corrigées euh, de ces effets de la marée et vous proposent les hauteurs d'eau au niveau des plus basses mers astronomiques. Donc euh, on observe la marée pour étudier la marée. Donc là c'est une petite représentation. Nous on est habitué à avoir des marées, euh, marées semi-diurnes euh, avec des marnages assez important. Là, actuellement, on, a, on sort d'un épisode de, de, de grandes marée Donc, on a, on a une marée d'à peu près 4, 5, 6 mètres encore. Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs où on a des marées qui sont beaucoup plus tenues. On a des marées qui sont différentes. Vous voyez ici, le semi-diurne, ça signifie qu'on a deux pleines mers et deux basses mers par jour. Vous avez d'autres secteurs comme en rouge, donc qui sont quand même assez rares. On a des marées diurnes, c'est à dire qu'on n'a plus qu'une marée haute et une marée basse par jour. D'autres secteurs où on a des semi-diurnes à l'inégalité diurne, c'est-à-dire qu'on a deux pleines mers et deux basses mers par jour, vous allez avoir une pleine mer qui va être beaucoup plus haute que la, que la précédente ou la suivante. Donc tout ça, bah, c'est des choses qui s'étudient et qui s'étudient notamment grâce aux observations au niveau de la mer. Mais Il y a tout un tas d'autres problématiques liées à, à cette observation du niveau de la mer. Donc Comme je vous l'ai dit, donc, on, on calcule les, les horaires et les coefficients des marées. Donc vous avez un nouveau site qui est sorti au chaume qui s'appelle marais.chaume.fr qui est sorti il y a quelques jours donc qui remplace le site euh, du, du chaume où vous avez donc les prédictions de marée qui sont euh, mises dans un format beaucoup plus agréable pour, euh, pour le public et qui sont consultables sur euh, une année glissante et euh, il y a tout un tas de nouveaux trucs, des gadgets, des widgets, des machins, enfin je vous laisse découvrir ça et également donc euh, d'autres produits euh, bah, qui, certains sont payants, d'autres qui sont gratuits sur des prédictions de marée. Mais bon, le plus important, voilà, c'est ce site-là où c'est gratuit. Donc le coefficient de marée, euh, donc quelque chose de totalement franco-français. Euh, si vous allez chez nos amis belges, si vous allez chez nos amis ivoiriens, le coefficient de marée, ils ne connaissent pas. Euh, c'est une grandeur, euh, donc euh, je pense qu'ici tout le monde connaît le coefficient de marée, donc un indicateur de l'amplitude des marées entre 20 et 120, si je dis coefficient euh, 40 ou coefficient 100, il y en a qui vont s'exciter en se disant il y avait la pêche à pied avec le coefficient 100. Euh, et donc par définition, ce coefficient de marée est calculé pour une pleine mer de Brest. En gros, quand vous regardez le journal télévisé euh, de 20 heures, vous voyez coefficient de marée de temps, euh, mais ce coefficient il est calculé pour le port de Brest. Et après, donc euh, euh, c'est propagé sur, sur l'ensemble des, euh, des autres points euh, du littoral français. Alors, euh, sans rentrer dans les détails, la, la marée, c'est une somme de différentes ondes, dont des ondes très petites et des ondes beaucoup plus grandes. Et pour calculer ce coefficient de marée, on n'utilise que les ondes semi-diurnes. Donc, c'est pour ça, vous êtes peut-être aperçu que par moment, pour un coefficient de marée identique, vous allez avoir des hauteurs d'eau différentes. Euh, en fait, là, il y a des effets qui viennent d'autres ondes. Donc, les ondes diurnes, c'est plus particulièrement le, le Soleil qui influe dessus. Et donc, euh, voilà, nous, ce coefficient de marée, c'est une approximation de la réalité qui est calculée à partir d'un certain type de marée, qui est la prépondérante, la plus importante. Mais c'est pour ça que parfois, vous avez pu voir dans, dans des coefficients de, de marée donnés des hauteurs d'eau différentes. Donc il y a un événement très important en 2015, le 21 mars, c'était la marée du siècle, euh, qui a lieu tous les 19 ans. Euh, donc on avait une configuration astronomique particulière, donc on avait une nouvelle lune qui a eu lieu le, le 20 mars, donc on était dans un épisode de vivo, donc des, des marées déjà plus importantes que l'accoutumée. On se trouvait dans les grandes marées d'équinoxe de printemps, donc pareil que l'équinoxe d'automne. On avait une position orbitale très particulière, on avait la lune qui était au plus près de la Terre, et en plus de ça, on avait l'orbite de la lune qui était sur le même plan, ce qui fait qu'on avait la, le Soleil, euh, la lune et la Terre qui était sur le même plan, qui faisait que les, euh, que les effets donc, des, des forces astronomiques se conjuguaient, et, euh, ce qui explique qu'on ait eu donc, une marée très importante. Donc là, on avait fait un petit, un petit schéma pour représenter euh, au grand public euh, ce que ça représentait euh, euh, concrètement. Donc, euh, ce fameux coefficient de 119 s'est euh, exprimé au, au port du Conquet par un marnage de 7,30 donc la différence entre la pleine mer et la basse mer. Donc, autant dire que la marée a monté très haut, mais a descendu aussi très très bas. Donc, les pêcheurs étaient très heureux. Euh, et quelques jours après, le 29 mars seulement, donc on se trouvait dans des configurations total, beaucoup moins favorables. Et là, on a eu le plus petit coefficient de l'année, un coefficient de 36. Et là, on avait une marée haute qui, euh, bah, qui était maigrichonne, 5 m, 12, c'est un peu triste. Et qui descendait aussi, euh, qui descendait qu'à 2 m. 81. Donc, on avait juste un marnage de 2 m. 31. Pour les Bretons, on s'ennuyait. quoi. Ça ne changeait pas trop. Et donc là, vous avez une représentation donc, par coefficient de marée donc de 20 à 24, 25, à 29 jusqu'à 115, à 120 pour les plus gros coefficients à droite. Pour l'année 2004, on avait une année avec très peu de gros coefficients de marée. Et l'année 2015, ce qui a été remarquable, parce qu'on a eu euh, 40 jours de coefficients de marée supérieurs à, supérieur à 100. Donc euh, les pêcheurs à pied, ils n'avaient pas assez de jours de congé pour, pour pouvoir s'adonner à leur passion, pour ceux qui travaillent. On observe le niveau de la mer également pour définir des notions de référence de hauteur. Donc, je vous ai parlé succinctement du, euh, du zéro hydrographique. Donc, Le zéro hydrographique ou le zéro des cartes marines, c'est ce qu'on retrouve sur les cartes de navigation, c'est le niveau plus bas que le niveau de la mer peut atteindre. Euh, donc, On ne peut pas euh, descendre en dessous de, ce, de, ce, de cette référence-là. Et On a un niveau moyen donc, autour duquel la marée fluctue. Donc, les sondes sont exprimées par rapport à zéro hydrographique, donc en positif. C'est ce qu'on retrouve là, c'est un petit détail de, de la carte. Donc une petite information, là on a des profondeurs euh, euh, donc euh, 3 m 3 mètres et là ça, ça veut dire qu'on est, euh, qu est au-dessus. Et ensuite, toutes les hauteurs au-dessus de ce zéro hydrographique, donc, ce sont des, euh, des, euh, des prédictions, des observations, dont les, les prédictions de marée donc, que l'on calcule qui sont par rapport à cette référence le zéro hydrographique. Donc des usages beaucoup plus récents qui sont apparus euh, suite à des événements euh, malheureux et dramatiques. Euh, donc cet usage opérationnel, c'est sur les alertes au tsunami. Ici on voit le, le tsunami qui a frappé les côtes japonaises en, en 2011. Et on voit ici le signal marégraphique. On, on a des, bah, des paquets, des vagues très importantes qui sont mesurées sur des laps de temps très courts. Ce Qu'il faut imaginer, c'est que la mer recule très très vite et remonte très, très vite en l'espace de quelques minutes, ce qui crée des courants de marée qui sont vraiment impressionnants et donc les gens, bah, ils, sont, ils sont portés au large. et Il euh, faut tout de suite s'abriter, et, euh, et se mettre à l'abri. Des événements, nous, qu'on connaît un petit peu plus, c'était lors des euh, nombreux épisodes de tempête de l'année 2014, où euh, là, toujours pareil, le marais marégraphe du Conquet, qui est assez bien exposé, et puis bah, avec des, euh, des lames de mer euh, bah, qui sont toujours très, très impressionnantes. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai oublié. Donc là, c'est le, le Météo France s'appuie sur le, notre réseau de marigrafes pour leur système de vigilance météorologique. Vous savez, les petits pictogrammes que l'on voit euh, bah, lorsqu'il y a des grands épisodes comme ça. Donc, euh, le chaume pilote cette vigilance et nous, au Chôme, donc on met à disposition les observations de hauteur d'eau, mais on met également à disposition donc, tous les modèles que l'on a pu réaliser de par notre compétence en, en, en hydro-océanographie. Donc, là, au niveau des risques tsunamigènes, euh, je ne veux pas vous faire peur ni rien, mais euh, donc, nous avons l'océan Pacifique. Nous sommes habitués à entendre souvent des, des, des tsunamis qui viennent de, de très, très loin. L'océan Indien, malheureusement, en 2004, euh, un tsunami a frappé, euh, a frappé Sumatra et de nombreuses... Euh, il y a eu à de, de, déplorer de, des dizaines, des centaines de milliers de morts. La zone Caraïbe aussi, où il y a euh, une activité euh, sismique qui n'est pas négligeable. Et donc, euh, euh, l'Atlantique euh, euh, nord-est et la Méditerranée, on voit le, euh, trois zones tsunamigènes plus particulières qui, euh, qui sont surveillées. Donc, en, en 2011, euh, un système d'alerte au tsunami a été, euh, a été inauguré en France, donc porté par le CEA, euh, avec le CNRS et le CHOM comme partenaire, nous dans la compétence marégraphique. Ici, vous avez une simulation d'un tremblement de terre qui a eu lieu en mai 2003 à l'arge de l'Algérie. Vous voyez euh, donc, euh, des vagues tsunamigènes qui se sont provoquées. Alors le bassin méditerranéen, le souci, c'est que c'est un bassin qui est très petit, donc en très peu de temps, vous voyez les vagues tsunamigènes qui arrivent sur les côtes françaises. Néanmoins, on a, grâce aux îles baléaires, pour le tsunami qui avait été généré à cause d'un tremblement de terre au large de, de l'Algérie, on a des confirmations. Donc on voit que notre signal de marée en Méditerranée, il n'y a presque pas de marée, on a quelque chose d'assez tenu. Tout à coup, on voit des vagues qui apparaissent. Donc ce n'est pas, euh, pas des murs de 10-15 mètres non plus, mais ça peut être plusieurs dizaines de centimètres. Et donc, il euh, y a une alerte qui est émise mise euh, auprès donc, des, des préfets qui, euh, qui, rapidement, décident, suivant la saison où se trouve, un retrait des, des populations euh, qui sont euh, en train de, de bronzer sur le bord de mer ou autre. Euh, donc, ça, c'est le dernier grand troublant de terre qui a eu lieu donc en, en aux portes, euh, aux portes de, de l'Europe et qui a frappé la France en, en 2009, en, en 2003, pardon. Avec des vagues, voilà, qui ont été de quelques dizaines de centimètres. Donc en Méditerranée, c'est assez important parce que on n'a pas ce marnage. On a quelques un marnage très petit de 10-20 centimètres. Et là, c'est vrai que bah, ça provoque tout de suite des effets dans les ports. Il y a des bateaux qui sont qui ont des difficultés, des pontons euh, et autres. Alors un autre élément qui peut plus nous intéresser nous ici, c'est en 1755, il y a eu un, un formidable tremblement de terre qui a frappé. Euh, au large de Lisbonne, donc 1755, c'était pas non plus hier, c'était il y a un petit moment, un tremblement de terre de magnitude 8,5, donc c'est quand même euh, euh, assez important. Euh, les, les tremblements de terre, les, euh, donc cette échelle de Richter, euh, quand on passe d'un tremblement de terre de magnitude 5 ou 6, c'est 10 fois plus puissant. Donc 6, ça c'est 100 fois plus puissant par rapport au 5, etc. Donc c'était quelque chose qui était assez important. Donc là, on n'a pas d'observation. Euh, euh, de relever de hauteur d'eau à ce moment-là. Brest, euh, il y a eu une petite interruption, on a repris en 1756. On n'a pas trouvé de, de traces écrites. En revanche, dans les Antilles françaises, euh, il y a eu tout un tas d'éléments où ils sont aperçus qu'il s'était passé quelque chose. Ça a été relayé, après ça a été envoyé à l'Académie royale des sciences qui, elle, a centralisé un petit peu toutes les informations et qui euh, bah, était au courant de, de, de ce qui s'était passé à Lisbonne et qui ont, qui ont fait le, la relation avec, euh, avec ce phénomène-là. En tout cas, on voit que les, les côtes, euh, bah, côtes atlantiques et notamment euh, euh, le, le Finistère, on a, eu, euh, on a certainement eu, quelque chose, mais on n'a pas de, de texte écrit que qu'on a pu retrouver aujourd'hui. Mais bon, euh, euh, les études n'ont pas été faites non plus de manière euh, totale et, et grande, et peut-être que ce sera un sujet d'étude euh, dans quelques années, développé pourquoi pas au sein de François Viette. Euh, donc. Je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc le système opérationnel, donc la vigilance vague submersion avec les marées graves donc, qui transmettent à Météo France en, en tant quasi réel. Donc on a les prévisions de Météo France associées à ça, les observations. Puis on voit si les modèles, si ce que disent les modèles correspond à ce que les observations in situ pour pouvoir confirmer les vigilances ou au contraire dire non, on peut, on peut réduire. Donc nous, le CHOM, on est, on est partenaire de, de cette vigilance là. Euh, comme je vous le disais, avec, les, la mise en, avec la mise à disposition des données marographiques et pour toute la partie euh, modélisation euh, hydrodynamique au sens large. Un autre élément donc, qui est très intéressant et qui euh, appelle de plus en plus à rechercher dans nos vieilles archives les, les marigrammes qui n'ont pas été numérisés, je vous ai dit qu'on en avait beaucoup, c'est de, de travailler sur ces vieux épisodes de tempête, pour pouvoir estimer un petit peu jusqu'où le niveau de la mer est, est, est monté. Donc là, ici, je pense que pour tous ceux qui habitent euh, au Finistère, en Bretagne, l'ouragan du 15, 16 octobre 87, je pense que tout le monde euh, sait ce que vous faisiez à ce moment là, où est ce que vous étiez et tout et tout. On a parlé beaucoup de l'ouragan euh, en termes d'arbres abattus, en termes de, de désastres, etc. Mais on n'a pas du tout parlé en, en termes de, de niveau de la mer. Euh en fait, lors de cet, de cet ouragan, on avait un coefficient de 32. On avait une marée qui était extrêmement petite. On n'a pas eu de submersion marine. Euh, ici, vous avez l'observation de hauteur d'eau et en vert, vous avez la prédiction de marée. On a une surcote de l'ordre d'un mètre soixante. De l'autre côté, vous avez la tempête Zintia donc, qui a frappé les côtes charentaises et vendéennes en 2010. La tristement la tempête Zintia. Vous avez une, une surcote d'un mètre 53, c'est-à-dire donc la surcote, vous vous rappelez, c'est la différence entre l'observation et la prédiction. Ça veut dire qu'en termes de, de, de surcote, on a des choses similaires entre cet ouragan qui a frappé la Bretagne et Xynthia. Pourquoi aujourd'hui, malheureusement, Xynthia est rentrée dans, dans nos mémoires en, en catastrophe, euh, submersion marine On se trouvait à un moment de pleine mer, donc on voit que le maximum il a lieu ici, c'est un peu Palo, ma, ma courbe. On se trouvait à un moment de pleine mer on se trouvait à un moment de coefficient de marée de 102. Les deux événements ont eu lieu en même temps et donc c'est au maximum de la pleine mer qu'on a eu cette maximum de, de surcôte. Et donc, bah, les quais, euh, tout l'environnement n'était pas du tout fait pour dimensionné pour, pour avoir des paquets de mer euh, dépassant de plus d'un mètre euh, soixante ces hauteurs d'eau. C'est pour ça qu'on a eu des, des, des quartiers entiers, des pans entiers qui ont été submergés et malheureusement, des, des victimes à, à, à devoir déplorer. Euh, donc, on ouais, voit une photo aussi des, euh, donc du pont de lîle de Rai avec des bateaux qui ont ils ont trouvé des endroits assez particuliers pour, pour s'arrêter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ces vieux épisodes de tempête ils sont extrêmement intéressants euh, à, à étudier, à revenir dessus, donc pour faire des statistiques sur les périodes de retour, donc les statistiques des pleines et basses mers euh, extrêmes. Euh, donc Ici, vous avez euh, les périodes de retour des niveaux extrêmes à Brest, donc l'édition 2006. Euh, vous avez donc la hauteur de 8,28 m, c'est une probabilité de retour d'une de fois tous les 100 ans. Donc Ça ne veut pas dire que ça va arriver une fois tous les 100 ans, ça peut arriver deux fois dans la même année. Mais statistiquement, le, le risque est très faible qu'on ait une hauteur d'eau qui soit aussi importante. Et après, des hauteurs d'eau voilà, plus ou moins importantes en fonction de, de différents paramètres. Donc, ces périodes de retour, elles sont assez, assez importantes parce que lorsqu'il y a des déclarations de catastrophes naturelles, les préfectures nous sollicitent pour avoir les indications de, de hauteur d'eau et savoir à peu près sur quelle période de retour on, on se trouve, pour voir si c'est vraiment des événements exceptionnels ou pas. On a un rapport qui est paru, toujours pareil, dans le même, dans le même tonneau, qui est paru assez récemment en fin d'année 2015, avec 121 tempêtes qui ont été étudiées entre 1856 et 2010 et qui permettent d'avoir une photographie des hauteurs maximum qui ont été atteintes pour chacun de, de ces épisodes. Alors, euh, bon, si vous tapez nivex sur vos moteurs de recherche préférés, vous trouverez sans difficulté ce rapport-là. Et vous verrez que, oui, des tempêtes, on en a eu, euh, la France, les côtes françaises, en ont, on ont eu un, un certain nombre au cours, au cours des âges. Donc, une autre chose qui est intéressante, donc, a été étudiée, euh, une étude qui a été faite euh, il y a peu de temps, donc avec euh, plusieurs partenaires, Météo France, le Céréma, euh, l'Adréal-Bretagne, etc., et dont le, le Chauve, c'est de s'amuser avec des épisodes de tempêtes, donc, quand eu lieu par exemple celui-ci, cet épisode de tempête qui a eu lieu le 23-12-2013, un coefficient 58, de reprendre exactement les mêmes conditions météo, mais le décaler à quelques jours de différence avec un plus gros coefficient, pour voir justement avec cette tempête fictive ce que ça aurait occasionné et si, euh, ce qu'il y aurait eu comme, euh, comme surcôte euh, et comme hauteur d'eau maximum atteinte. Donc, ça, c'est des, des éléments très intéressants. Ça a été fait sur la région euh, Bretagne. Et il y a les autres régions de France qui sont extrêmement intéressées à avoir ce type d'études également. Alors, un autre, un autre intérêt on entend beaucoup parler, en 2015, la France a accueilli la COP21, on a beaucoup parlé de changement climatique, on entend de plus en plus parler de changement climatique. Donc, dans les rapports de, de l'IPCC ou du, du GIEC, les rapports donc, des, des groupes d'experts internationaux, on a différents indicateurs qui essayent de, de vérifier, d'essayer de, de, de, de quantifier ce qu'on appelle le changement climatique. La température, montagne et, montagne et glacier. Donc on a vu toutes ces photos des glaciers qui reculent, euh, ces courbes de température qui montent, euh, de précipitations, il pleut moins, il ne pleut pas. C'est vrai qu'on a eu des précipitations particulières au mois de mai au mois de juin pour certaines régions de France. Euh, L'agriculture et forêt, eau et, et biodiversité, et l'évolution du niveau marin qui est l'un des indicateurs et qui peut être atteint grâce aux observations du niveau de la mer. Donc à partir de là, différentes questions qui, qui se posent. Au niveau de la mer, monte-t-il Depuis quand De combien Augmente-t-il régulièrement des, euh, des questions qui peuvent être répondues de manière indirecte. Y a-t-il plus de tempêtes euh, aujourd'hui Est-ce que la marée a varie Est-ce que la marée qu'on observait il y a 100 ans, est-ce que c'est la même marée aujourd'hui Donc autant de, autant de questions qui peuvent, être, euh, qui peuvent trouver des réponses grâce aux observations du niveau de la mer. Alors, quand on s'intéresse un petit peu plus à, à chiffrer cette évolution au niveau de la mer, euh, à chaque étude va son petit chiffre et on s'y perd un petit peu. Quoi. Euh, des études qui disent que le niveau de la mer est monté de 1,7 mm, plus ou moins 2 mm, entre la période de 2001 à 2010. C'est-à-dire que le niveau de la mer, en gros, il est monté de 17 cm en 100, 109 ans. De 1993 à 2014, ce chiffre il passe à 3,4 mm. Euh, là, c'est le, le ministère de l'écologie euh, en charge du développement durable qui nous dit le niveau de la mer s'est élevé de 18 cm dans le monde entre 1870 et 2000. Euh, tous ces chiffres-là, oui, sont corrects, mais c'est sur des périodes de temps différentes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à, à appréhender. Euh, donc après, euh, hypothèse d'une élévation d'un mètre du niveau de la mer en France, on va avoir donc... Euh, euh, des routes nationales, 200 km de routes nationales qui vont être submergées, 355 km d'autoroutes qui vont être submergées, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène tout ça de, de voir euh, euh, une augmentation d'un mètre du niveau de la mer, mais à presque un mètre, est-ce que c'est vrai ou pas On verra ça un petit peu plus loin. Et là en fait, on retourne sur une carte, euh, sur une carte altimétrique, donc sur la période de, on voit pas très bien sur de 92 à, à, à 2012, donc sur une période de 20 ans. On voit que le niveau de la mer, finalement, euh, plus c'est rouge, plus ça monte fort, et plus c'est bleu, il y a des endroits où ça diminue. Euh, ça, ce sont des lacs à l'intérieur, donc... Euh, c'est le lac... Euh, euh, bah, il diminue très fortement parce qu'en fait, il y a une activité d'agriculture tout autour qui euh, pompe un petit peu plus qu'il qu ne devrait peut-être. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on voit que le niveau de ce lac diminue très fortement. On voit qu'il y a des secteurs quand même où ça diminue un petit peu, au large de l'Alaska. Euh, bon, c'est lié à des mécanismes particuliers. Puis on voit qu'en... Que dans une partie de l'océan Pacifique, on a le niveau de la mer qui monte très fortement à raison d'un centimètre par an. Donc, euh, quand on connaît euh, ces, ces îles, qui sont quand même, pour certaines, peu basses, euh, ça pose des questions. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que euh, dans le cadre de la, la, la COP21 et des échanges qui ont eu lieu, certains pays du Pacifique étaient plus actifs que, que, que, que d'autres nations, parce que pour eux, c'est vraiment vital euh, Quelques centimètres, c'est la disparition peut-être de leur pays. Donc quand on regarde un petit peu plus dans le détail avec des observations marégraphiques, donc sur un même point donné des observations sur du long terme, on voit certaines séries comme San Francisco, euh, euh, sur là, alors c'est quoi C'est au Canada, euh, où le niveau de la mer augmente. Euh, pareil dans l'hémisphère sud. On voit des étrangetés. Manille, là on a un niveau de la mer qui monte très très fortement. Euh, alors, Mani, c'est assez particulier. Euh, vous avez, euh, vous avez la, la croûte terrestre. Vous avez un gros stock d'eau douce qui se trouve euh, dessous. Et vous avez votre marégraphe qui est solidaire de cette croûte terrestre. Depuis euh, plusieurs dizaines d'années, en fait, cet énorme stock d'eau douce est pompé pour les besoins de la population. Et donc, euh, il, il n'est pas rechargé suffisamment. Ce qui fait que ce, ce réservoir d'eau douce euh, tend à diminuer. Ce qui fait que la croûte terrestre s'enfonce. Et notre marégraphe, lui, qui mesure le niveau de la mer, mesure également cette descente. Et donc, c'est la somme de tous ces éléments-là que l'on retrouve ici. Inversement, à Stockholm, on voit donc que le niveau de la mer diminue. Là, c'est un processus inverse. Euh, il, y a, il y a 20 000 ans, euh, on se trouvait à la dernière ère glaciaire. Donc, on avait des, des calottes de, de glace qui allaient jusqu'à jusqu Dunkerque à peu près. Donc, plusieurs centaines de mètres de glace qui étaient répartis donc, dans les pays scandinaves on avait des épaisseurs de glace de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres. Et par rapport au temps géologique, en quelques milliers d'années, on est revenu dans une ère interglaciaire. Cette glace a fondu. Donc toujours pareil, vous aviez votre, votre croûte terrestre. Vous aviez cette glace qui exerçait une masse sur la croûte terrestre. Donc cette croûte terrestre s'était enfoncée. Au, par rapport aux âges, au temps géologique, cette glace a fondu instantanément. Mais les processus de rééquilibrage sont encore en cours. Ce qui fait que notre marégraphe mesure le niveau de la mer mesure également cette remontée de la croûte terrestre. D'où l'intérêt comme je voulais, de, de, de l'image que je vous ai présentée tout à l'heure, d'associer aux stations marégraphiques des antennes GNSS, donc c'est des antennes qui capturent les signaux des satellites GPS, donc c'est les satellites américains, euh, GLONASS, les satellites russes, et GALILEO, on en a lancé quatre autres ou deux autres la semaine dernière, le système euh, européen. Donc un GPS, ça permet de, de naviguer gras euh, dans les voitures, mais ça, ça permet de mesurer très précisément aussi les mouvements verticaux, de voir les altitudes. Et donc, ça nous permet d'accéder à des choses très ténues à, à l'échelle du, du millimètre. Et, euh, et donc, les traits rouges, en fait, ce sont les traits corrigés de ces mouvements verticaux de la croûte terrestre. Et donc, on voit qu'on a quelque chose qui, qui, qui est à peu près proche, suivant, suivant les sites. Et donc ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est plus on a des longues séries d'observations et plus ça nous permet d'accéder à des signaux importants euh, sur cette évolution du, du niveau des mers. Donc là, voilà, c'était un, juste une représentation avec l'antenne euh, GNSS, la solution GPS pour, euh, pour La Rochelle. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a un, un mouvement de, de la côte terrestre qui est très légèrement négatif, donc on, on descend très légèrement de 0,03 mm par an, donc c'est extrêmement ténu. Mais on n'a pas ces mouvements, ces mouvements verticaux très importants comme dans les pays scandinaves où là on a plusieurs millimètres par an. Alors je pas mis la station de Brest parce qu'on a quelques petits soucis. Elle se trouve dans les jardins de, de l'amiral à la préfecture maritime et on, on a une très longue série mais on n'a pas des choses qui semblent cohérentes. C'est pour ça que j'ai préféré mettre celle de Brest. Donc quand on regarde un petit peu les tendances euh, mesurées par les graves sur la période de 1980 à 2013. On s'aperçoit que sur les côtes françaises, on a un très grand nombre de, de séries d'observations au niveau de la mer, donc on est très content. On s'aperçoit, comme je vous disais, dans les pays scandinaves, qu'on a du niveau de la mer qui descend. Normal, c'est la croûte qui remonte. Des endroits où c'est équilibré, donc en gros, la croûte remonte, mais le niveau de la mer monte autant, donc ce qui fait que ça s'équilibre. Et puis donc, sur le littoral français, Belgique, Pays-Bas, on a beaucoup plus d'observatoires parce que pour eux, c'est des problématiques vitales. On est les Pays-Bas, pas Pays-Bas Pays-Bas, pas bas pays. Donc, euh, 60 du, du pays est en dessous du niveau de la mer. Donc, pour eux, c'est des problématiques vraiment très importantes. Ici, on a des effets, euh, des effets de la, la tectonique des plaques et des tremblements de terre et, des et du volcanisme. Mais ce qui est plus intéressant, c'est si on regarde la période de 1900 à 2013, on s'aperçoit qu'en France, euh, on est tout de suite un peu plus réduit. On a la série de Marseille, la série de Brest, et ça s'arrête là. Pour autant, on a de très nombreuses séries d'observations, mais qui sont encore en format papier. Donc, ces séries de, de, de disponibles au chaud, mais ailleurs, parce qu'il eh y a d'autres organismes qui ont aussi des observations, bon, on s'aperçoit que finalement, on a vraiment un, un, tout un tas de, de, de séries d'observations euh, très importantes. Euh, quand c'est décarré et quand c'est rouge, on a beaucoup, beaucoup de données. Euh, on ne voit pas très bien, mais là, en bleu, le bleu clair, on a entre 100 et 150 années d'observation. Donc, on est pas mal aussi. On, on peut avoir vraiment de très nombreuses, de nombreuses séries d'observations au niveau de la mer. Et nous, voilà, le, le, le constat surprenant qu'on qu a fait il y a quelques années, c'est qu'on avait juste Brest, Marseille, et récemment le Pertuis, le Pertuis Charentais, les Pertuis d'Antioche, qui, qui ont fait l'objet d'études et qui permettent donc d'ajouter des séries d'observations à, à, à cette connaissance mondiale. Donc il y a actuellement un travail de reconstruction qui est en cours au Chaume, donc avec le, le ministère en charge du développement durable et puis la région Pays de Loire et le, le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire, où l'on est en train de reconstruire la série marégraphique de Saint-Nazaire. Actuellement, les observations sont faites dans, dans cet observatoire-là. Juste pour vous donner quelques chiffres, euh, donc Yann Ferré, qui s'occupe de ce travail-là, a numérisé plus de 500 000 valeurs. Donc, il a usé deux claviers. Euh, c'est balèze, parce que chaque valeur, c'est au moins trois chiffres, donc ça fait 1 500 000 chiffres. Euh, et il a scanné plus d'un kilomètre de marégramme. Euh, c'est des chiffres qui sont impressionnants pour ceux qui connaissent un petit peu, parce que le scanner, c'est une chose, mais après, d'extraire les informations, je peux vous assurer que c'est une autre paire de manches. Et donc, ce qui nous a permis, à partir des données qu'on avait jusqu'à présent, de pouvoir remonter jusqu'en 1821. Et là, il, travaille, il termine actuellement son travail et les données seront mises à disposition dans les, dans les prochains mois. Brest, ouf, enfin, on y arrive. Euh, donc, on va faire un petit voyage dans le temps. On a la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir les plus anciennes observations systématiques qui ont été faites au port de Brest, euh, 1679. Donc, euh, les Anglais eux-mêmes nous reconnaissent cette paternité-là, des plus anciennes observations systématiques au monde. Donc, si les Anglais le disent, on est sûr et certain, c'est bon. Alors, ces premières observations, elles ont été faites d'une manière assez originale. Euh, C'était au, au cours donc, de la mesure du, du royaume de France. Euh, Louis XIV, alors on le reconnaît dans toute sa splendeur, face donc euh, à l'Académie royale des sciences, donc, a, a commandité cette académie parmi d'autres actions, a mesurer très précisément les dimensions de son royaume. C'est la, la carte que l'on voit en, en grisâtre. Euh, donc, euh, les savants, euh, donc Picard et Lahir, d'autres astronomes également, donc, se sont mis à, à marcher à travers le royaume et puis à, à faire très précisément des mesures par triangulation, etc., etc. Donc, ces savants qui étaient plus habitués au, au, au faste de Paris, euh, arrivent à Brest, derrière, la mer devant, et ils se sont dit bah, t'es Newton quelques années avant a parlé de vous savez, la Newton la pomme de la, de la gravité et pour pouvoir quantifier et observer et essayer d'apprécier ces effets de la gravité la lune qui attire la terre la terre la lune le soleil et tout on va faire des mesures de hauteur d'eau quelle bonne idée <rire> donc pendant, pendant plusieurs jours ils ont observé le niveau de la mer alors malheureusement elles ont été publiées donc dans les comptes rendus de l'Académie royale des, des sciences Malheureusement, ces observations ne peuvent pas être euh, utilisées dans le cadre de l'étude du niveau moyen des mers, parce qu'il faut disposer d'un grand nombre d'observations sur une année pour pouvoir euh, avoir un niveau moyen annuel. Et d'autre part, ces observations n'étaient en fait, pas accompagnées d'une référence verticale de l'appareil. On ne sait pas sur quoi était quelle est leur, leur échelle de marée. Donc, on ne peut rien en faire pour nous, mais on a quand même la satisfaction de se dire que les plus anciennes observations systématiques ont été faites à Brest. Pour la petite histoire, notre bon roi Louis XIV, mais il était très déçu de cette campagne, parce que, comme vous le voyez, le royaume de France il était quand même bien réduit. Et donc, il aurait dit que ces messieurs de, de l'Académie royale des sciences, lui, ont fait perdre euh, plus de terres que lui, toutes les terres qu'il avait pu gagner grâce à ces nombreuses batailles. Bon. Et le royaume de France, voilà, euh, au moins, avait les bonnes dimensions. Donc, une autre période qui est vraiment extrêmement importante, c'est 1711-1716, donc là, on arrive à une autre génération de savants, donc Cassini II, qui était un, un très, très grand astronome, directeur de l'Observatoire de Paris, euh, toujours pour essayer de... parce qu'on ne savait toujours pas prédire la marée, on ne savait pas comment faire, c'était compliqué. Euh, et donc, euh, euh, il demande donc au ministre de la Marine, le comte de Pontchartrain, de, de faire faire des observations sur l'ensemble des côtes du Royaume par des professeurs d'hydrographie, donc ces professeurs d'hydrographie, c'était juste par leur zèle, pas de gratification ni quoi que ce soit, c'était euh, s'il vous plaît faites des observations, ça sera pour le bien de, de la science. On a le sieur Coubar à, à Brest qui, euh, qui s'adonne à faire des observations pendant plus de 5 ans, donc c'est un record du genre, euh, à faire des observations sur une échelle de marée à pleine mer et à basse mer. Euh, donc Ces observations étaient faites au bassin de Brest. C'est le bassin qui se trouve du côté de Brest, quand on va sur le pont de Recouvrance, vers Recouvrance. C'est le bassin qui se trouve à droite, quand on prend le pont pour aller vers Recouvrance. Donc c'est ça Oui, bassin de Brest. Euh, donc vous voyez bon, l'ambiance de l'époque, navire à voile, des gens qui se baignent dans, dans, dans la pinfène euh, je ne sais plus, il y a d'autres choses qui sont assez amusantes aussi. Bon, bref. Et donc voilà, on était dans cette espèce d'environnement-là quand, quand les observations ont été faites. Ces observations, elles ont été publiées euh, par un autre astronome, bon, un savant, parce que c'était des hommes qui touchaient à tout à l'époque, Lalande, euh, dans, dans ses traités du flux et reflux de la mer. Et ces observations, j'ai pu retrouver les sources euh, dans les archives de Cassini II à l'Observatoire de Paris, et je me suis aperçu qu'il y avait un, quelques petites erreurs. Bon, toujours bien, quand on est historien, de revenir plutôt à la source plutôt que à des choses, des choses imprimées. Euh, presque un siècle plus tard, en 1789, euh, donc un autre savant, Laplace, euh, c'est lui qui est à l'origine de la théorie dynamique de la marée, qui, avait, qui est le premier à avoir fait vraiment des prédictions précises de la marée, a utilisé des observations faites à Brest pour euh, donc déterminer cette théorie-là qui a été utilisée par tous les pays du monde, qui a été propagée. C'était vraiment une révolution et qui a utilisé ces observations qui avaient été faites quasiment un siècle plus tôt, parce que leur, leur qualité était vraiment extraordinaire. Et donc Laplace euh, indique dans, dans ses mémoires, je ne balance point, indiquer le port de Brest comme l'un des plus favorables aux observations des marées. Ce port doit probablement cet avantage à sa position avancée dans la mer. Donc euh, cette, euh, cette âme de Laplace, cette onde de Laplace a, a, toujours, euh, a toujours été sur Brest. Euh, je vais vous expliquer pourquoi dans, dans, dans quelques slides. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été imprégné par, euh, par la marine et euh, par, euh, par le chaume. De 1756 à 1792, on a eu une série de, de presque 35-40 ans d'observation, euh, faite par, euh, par des éclusiers sur les formes de radoux, donc les, les bassins. Euh, où l'on euh, radoutait des, des bateaux, où l'on construisait des bateaux. Donc là, c'est une gravure des formes de, de Pontagneau, avec donc des échelles de marée, et les éclusiers relevaient chaque jour les hauteurs des pleines mers. Ils racontaient également un petit peu leur vie avec des conditions météo, donc c'est super intéressant d'avoir des éléments sur, euh, sur les conditions météo. Et là, il y a un travail assez important qui a été fait pour pouvoir essayer d'établir le zéro des échelles pour les recaler sur, un, sur des observations euh, pour avoir une série cohérente. Donc, il y a un gros travail qui a été fait dans les archives avec les différents plans qui ont été exécutés pour les approfondissements, parce que le XVIIIe le siècle et le e siècle aussi sont des siècles où on a eu vu une évolution des, des bâtiments. Il y avait de, un tonnage de plus en plus important qui entraînait donc des approfondissements de ces formes de radoux, donc des modifications de, de ces zéros d'échelle. donc là... Euh, euh, lors de mes travaux, c'était vraiment une casquette de, de, de plus euh, scientifique, dur même si j'aime pas le terme, et puis une casquette historien des sciences pour pouvoir essayer de, de faire le rattachement entre l'un et l'autre. Donc on avance dans le temps. 1846, l'installation du premier marégraphe à Brest, donc marégraphe, l'appareil euh, marégraphe mécanique. Donc euh, là, on commence à identifier ce bâtiment-là, donc euh, une peinture de 1854, euh, de Léon-Antoine euh, morel -Facio. Donc On voit la, la mature, donc le, le gros bâtiment qui servait à mettre les mâts des bateaux. Et puis là, une espèce de petit bâtiment totalement insignifiant, c'était ça, le marégraphe, donc à l'intérieur duquel était l'appareil de, de mesure qui observait le niveau de la mer. Donc, on le voit au début du XXe siècle sur une carte postale, donc avec les Donc C'est pittoresque. Hein. On voit notre petit bâtiment ici. Là, on voit un zoom du bâtiment. Et puis là, les plans de l'Observatoire à l'époque, ce qui nous permettait d'avoir ces fameux marigrammes. Donc, c'est l'ingénieur hydrographe Chazalon en personne qui est venu à Brest superviser les opérations d'installation du marégraphe en toute fin d'année 1845. Et les premières mesures effectives datent du 4 janvier 1846. Alors, ce personnage, Chazalon, ça ne vous dit rien. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très important. Euh, c'est la personne en fait, qui est euh, donc le, le premier responsable du service des marées en France. Bon, oui, pourquoi pas euh, en 1839, c'est lui qui a l'origine de l'annuaire des marées. Donc c'était une première mondiale et c'est lui qui a eu l'idée de faire cet annuaire des marées. Et, euh, et il a perfectionné également euh, euh, la, les théories dynamiques de la place, mais très modestement, il ne s'est jamais mis en avant là-dessus. Et c'est un, euh, un grand savant et un grand ingénieur hydrographe qui est totalement méconnu, mais, euh, mais qui mériterait d'être connu un petit peu plus. On avance dans le temps, 1917, donc là, c'est bah, il y a 100 ans, quoi, quasiment. Euh, on avait notre marégraphe qui avait un toit pentu. On se retrouve à avoir un toit plat. Euh, en fait, c'est un événement qui est lié à la Première Guerre mondiale. Euh, alors Je ne sais pas si vous arrivez à lire ou pas. C'est « Modification de la toiture du local du marégraphe ». Donc ça, c'est dans des registres, des journaux de marée. Donc on a des relevés de hauteur d'eau. Et là, on avait à cet observatoire, un observatoire des marées qui a été attaché au poste 24 heures, enfin, en permanence ici, donc, qui faisait ses mesures, qui contrôlait la bonne marge de l'appareil, qui faisait des relevés météo, et qui racontait un petit peu sa vie. Et là, en fait, on a dû démonter en urgence le toit du marégraphe parce qu'on devait installer une grue pour l'embarquement de munitions pour la Russie. Janvier 1917, Première Guerre mondiale, on était alliés de la Russie, c'était donc, euh, il y avait d'autres pays qui n'étaient pas forcément nos, nos amis à l'époque. Le toit du marégraphe nous gênait, il fallait pourtant envoyer des munitions, comme ça on enlève le toit du marégraphe. Mais ça nous a occasionné des avaries parce qu'au mois de janvier, il arrive qu'il pleuve, qu'ils avaient mis un, une protection provisoire qui ne tenait pas. Et on a eu une, un excès d'eau qui a fait tomber la, la toiture et qui a rendu l'appareil le marigraphe Il faut imaginer qu'il y a tout un système comme une comptoise. Vous mettez de l'eau là-dedans, ça s'arrête automatiquement. Donc pendant quelques jours, on a eu on a eu une interruption. Donc là, c'est vrai que les registres de marée, c'est vraiment croustillant, parce qu'on a vraiment la vie locale de l'époque. Donc c'est des choses que je n'ai pas étudiées, mais qui peuvent être amusantes aussi à voir. Puis, ça dépend aussi des observateurs. Il y en avait certains qui étaient plus ou moins bavards. Enfin, lui, il était bavard comme moi. Alors, 1944, euh, date, date triste, donc, euh, pour, euh, alors, date heureuse, parce que c'est la libération de, de la ville de Brest. Mais c'est vrai que le, le Brest historique disparaît également à cette époque-là. Donc euh, vous avez bah, l'ancien pont de de recouvrance où euh, il y a une excellente exposition au musée des Beaux-Arts au demeurant. Euh, et vous avez donc ici une photo de l'observatoire Margrafique, c'est la seule photo que j'ai de près mais il euh, a détruit. Donc euh, dans les dans les textes expliquant euh, il s'est pris une bombe, euh, le Margraf s'est pris une bombe juste dessus et ça a tout détruit. Donc rendant le euh, rendant l'appareil inutilisable. Et donc dans les documents que j'ai pu que j'ai pu euh, euh, à, donc pour lesquels j'ai eu accès euh, dès, dès 1945 euh, 46 les ingénieurs hydrographes donc, qui travaillent au chaume euh, demandent en priorité la reconstruction d'observatoires marégraphiques de Brest parce que la place avait dit que c'était le meilleur endroit au monde pour faire les observations, que c'était essentiel et primordial d'observer le niveau de la mer à cet endroit-là. Donc chose d'exaucer, vu que dès 1949, un nouvel observatoire était monté et créé. Donc l'observatoire, un petit peu bah, dans la période « moderne », c'est vrai que sur 300 ans, 1949, c'est 50 dernières années, bon, c'est moderne, euh, avec donc, des marégraphes mécaniques, euh, l'observatoire tel que l'on trouve aujourd'hui, bah, avec l'ancien pont donc, de, de recouvrance avant les, les modifications, un observateur des marées avec l'appareil, bon là c'est un peu sombre, mais sinon on les voit bien, les appareils mécaniques, euh, notre petit cube, une échelle de marée, donc c'est euh, merveilleux. Donc si on fait un petit peu le bilan, parce que là je vous ai balayé, euh, vous ai balayé un petit peu avec des euh, illustrations, toutes ces observations, on a chaque petit carré correspond à des observations qui ont été faites, avec des localisations, des observations où là c'était la, la, le bonheur parce que c'était éclaté partout. Donc là vous trouvez des informations sur les hauteurs d'eau dans les mémoires de l'Académie royale des sciences, dans les archives de l'Observatoire de Paris, oui, les plus anciennes observations étaient commanditées par des astronomes, et oui, ce n'était pas bête d'aller chercher à l'Observatoire de Paris des observations. Donc, euh, bah, ça a été fructueux, vu que des observations ont été retrouvées. Euh, donc, à nouveau, donc dans, euh, dans l'Observatoire de Paris, on trouve des choses aussi à, à l'Académie des sciences, euh, à nouveau à l'Observatoire de Paris, puis des, euh, des documents donc, euh, qui étaient à la fois imprimés par le Bureau des Longitudes, mais également au Service historique de la Défense à Rochefort, et puis finalement des archives au chaume. Donc vous voyez des observations qui ont été faites à Brest, des observations elles se retrouvent éparpillées, éclatées un petit peu partout en France aujourd'hui, au gré de la distribution des, des archives au, au cours des, des temps. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez dense et d'assez complet, avec des périodes d'interruption, ou tout simplement des observations qui n'ont pas encore été retrouvées. Euh, là, de forte, là, je pense vraiment que des observations ont, ont, ont continué. Là, je trouvais un document cette semaine qui indique que les observations ont bien été poursuivies. Et ici aussi, c'était poursuivi. Donc, euh, il y a encore du boulot euh, à chercher. Une fois qu'on a trouvé les observations, il euh, ne faut pas crier victoire trop vite, parce que euh, bah, les systèmes euh, d'unités euh, au cours des âges ont évolué. On parlait de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les échelles étaient exprimées en pieds et en pouces. Euh, là, on a une photo de 1863, on a une échelle de marée donc, qui est... Euh, exprimé en mètres. Donc il a fallu faire des conversions, mais le pied de, le pied de Paris n'est pas le même que de Brest, etc. Donc ça, c'est abominable. Des histoires de temps, parce qu'en euh, 1700, il n'y avait pas des montres à quartz et on n'était pas réglé au Meridian Greenwich. Donc il y avait tout un tas de, de corrections à faire. On, hop, si je mets la, la figure ici, euh, pendant une grande partie des observations, on parlait du temps solaire vrai. C'est ce qu'on lit sur un cadran solaire. Donc ça, c'est le magasin général, c'est le, le bassin numéro 5, le bassin Troulane ou le bassin de, de Brest, celui qui se trouve donc du côté droit quand on va de Brest vers, vers Recouvrance. Donc certainement ce cadran solaire-là qui a dû servir un, un certain nombre d'années pour, pour voir quelles sont les observations. Le temps solaire moyen, c'est le temps moyen sur une méridienne donnée. Donc euh, méridienne locale, c'est celle de Brest. Puis le temps civil, c'était le, le temps moyen de la méridienne de Paris, puis le temps de Greenwich, où finalement c'est le temps solaire moyen sur le méridien de Greenwich. Donc tout ça, ça occasionne des corrections en temps à faire. Encore faut-il savoir que les observations qui ont été faites euh, étaient faites sont dans des systèmes de, de, de temps donnés. Donc ça, il y avait une très grosse recherche aussi. Avoir les observations, c'est bien, mais d'avoir toutes les informations relatives à la réalisation des observations, c'est mieux. Comme c'est indispensable, sinon les données ne sont pas utiles. Donc là, voilà les paquets d'observations euh, qui ne sont pas recalés en hauteur. Donc c'était des, des zéros instrumentaux des, des, des différentes séries d'observations non recalées. Donc encore une fois, il a fallu faire des recherches pour essayer de retrouver ces, ces paramétrages. Donc là, je vous fais la version simple parce que ça aussi, c'est du sport. Et finalement, on arrive à ce, que, euh, ce qui vous a été distribué en entrée. Donc cette courbe de l'évolution du niveau de la mer à Brest depuis 300 ans. Euh, donc, c'est la, la plus longue série au monde qui est disponible aujourd'hui. Euh, on, aurait, on aurait été mis en concurrence avec Amsterdam. Amsterdam La série elle a démarré en 1700, mais elle s'est arrêtée naturellement dans les années 1920, parce que le niveau de la mer commençait à monter. Le port d'Amsterdam était quand même vraiment en dessous du niveau de la mer. Ils ont fermé le port d'Amsterdam pour ouvrir donc le port, euh, port d'Anverpen. Et, euh, et donc, sans communication permanente avec la mer, on ne peut plus mesurer le niveau de la mer. Donc C'est pour ça euh, Amsterdam démarre plus, ils ont une série qui est assez dense, mais qui s'arrête en 1920. Nous, la nôtre, elle se poursuit. Donc après, alors, alors je ne vais pas vous faire, euh, chacun est, est libre de dire ça monte, ça ne monte pas, euh, ça s'accélère, ça ne s'accélère pas. Moi euh, bon, A priori, je dirais qu'en 300 ans, ça a monté. Si je regarde le chiffre ici, en fait, vous avez ce paquet de données entre 1711 et 1716 qui sont, euh, qui sont euh, moyennées sur le zéro. Et donc, quand on regarde en, en bah, aujourd'hui en 2015, on est à plus 25, plus 30 cm. On a un beau pic en 2014 hein, qui est certainement lié au, aux épisodes de tempêtes vraiment très nombreux. On a eu vraiment un, une hauteur d'eau très importante et là, on est revenu à quelque chose de plus, de plus cohérent avec les autres, les autres observations. Donc, cette série... Elle est connue mondialement. Tous les chercheurs qui travaillent sur le niveau de la mer, qui sont à Sydney, à Melbourne, au Chili, en Argentine, en Côte d'Ivoire, n'importe où, tout le monde connaît cette série-là. À Brest, bon, on la connaît un petit peu moins, c'est un petit peu plus, euh, c'est un peu moins connu. Acer, donc, à l'IPCC, euh, à des programmes internationaux comme le programme GLOSS euh, de la Commission sonographique intergouvernementale, le permanent de service en mini level, euh, le système SONEL qui diffuse, donc c'est un système français qui diffuse du niveau moyen de la mer, en France. Et je me suis amusé, avant de, de, en préparant cette conférence, de chercher des, des éléments sur l'augmentation au niveau de la mer à partir de quand on a commencé à s'intéresser à la question. Donc, c'est les années 1920-1930. Et donc, dans l'avenir d'Arcachon du euh, dimanche 2 avril 1933, euh, ils expliquent à Marseille, la mer monte à peu près de 1860 à 1920. La variation représente en tout et pour tout 3 cm et comme une variation de même amplitude a été constatée à Brest, il faut admettre que cette montée des eaux est un phénomène qui s'étale à toute notre Europe occidentale. 3 cm en 60 ans, cela fait demi mm par an ou 50 cm en 1000 ans. Depuis 1920, non seulement l'élévation s'est arrêtée, mais même il y a tendance à un mouvement inverse. Il est donc probable que nous sommes en présence de marées à très longue période, dues par exemple à de lentes variations de l'orbite lunaire, la meilleure représentation des faits correspond à une onde d'amplitude 3 cm qui s'étendrait sur une période de 93 ans. Vous voyez, dans les années 1920, on ne parlait pas de changement climatique, montée du niveau de la mer, etc. etc. Donc, c'était marrant de revenir tout le temps, ces petits clins d'œil, revenir sur ce que pensaient nos, nos aïeux à, à certaines époques. Donc, euh, j'en ai, euh, bah, ai presque fini, ou fini tout court, je crois. Euh, donc, on vous a distribué aussi un petit, un petit dépliant donc, qui euh, vous montre... À l'occasion des fêtes maritimes, les différents euh, spots où seront présents le show, moi, je m'attarde vraiment plus particulièrement donc, sur le quai des sciences, où il va y avoir tous les organismes de recherche qui vont se retrouver. Vous allez avoir à votre disposition donc, cette courbe de l'évolution du niveau de la mer en version euh, XXL. <coughs> des conférences qui seront proposées donc, avec tous les partenaires euh, scientifiques que l'on connaît, dont océanopolis naturellement. Et pour la première fois ouvert au public, l'Observatoire marégraphique de Brest, que l'on va vous montrer donc avec les appareils qui mesurent aujourd'hui, avec toute une exposition avec euh, l'Observatoire à l'époque, dans le contexte, avec les vieux bateaux, les vieux bâtiments à voile. Ce qui tombe très bien vu que l'Hermione est juste à côté de nous. Donc quand ils ont su qu'on ouvre le marégraphe, ils ont dit non, nous l'Hermione, on veut être à côté du marégraphe. Euh, et donc on va vous exposer tout ça. On vous montrera euh, bah, le, site, le site à l'époque. On va essayer de, de vous montrer tout un tas de choses. Et, et des choses euh, bah, très didactiques pour vraiment, euh, pour vraiment vous immerger là-dessus, vous montrer que, euh, bah, que cet observatoire, donc vous voyez, c'était les, les fêtes maritimes en 2012, l'observatoire est juste là, c'était euh, gênant quand on met les haut-parleurs ou les, ou les spots. Euh, là, on va vraiment le mettre en valeur, et vraiment, moi je vous invite à le découvrir, c'est vraiment un, un élément... Euh, Très important bah, dans, dans, dans le patrimoine scientifique euh, tout court, et euh, c'est là qu'il y a de très nombreuses observations. C'est aujourd'hui encore pour le CHAUME, notre laboratoire, où on teste de nombreux nouveaux capteurs, de nouvelles technologies, et, euh, et c'est vraiment un, un observatoire oui, qui est très important. Euh, j'en ai presque fini, donc vous pouvez suivre l'actualité du du donc sur le compte euh, sa page Facebook, le compte Twitter et Instagram depuis euh, quelques jours. Voilà, j'en ai fini, donc une time lapse de, du port de Conquet histoire de finir en beauté et, et voir que le niveau de la mer, bah, ça monte, ça descend, quoi c'est la marée.